ce sont... 1, 2, 1, 2. On est bon. Ok. Caméra 1. Ok. Caméra 2. Image j'ai pas stade, mais bon... Vas-y, c'est rien. Bon bah, musique Ok, voilà le bail. Si les calculs de papy sont corrects, je devrais m'adresser à l'humanité d'il y a environ 150 ans. Vous quoi A votre époque, les scientifiques sont plutôt tous d'accord. 1. Le réchauffement climatique est bien réel. Désolé, climato-sceptique. 2. L'homme en est l'acteur principal. Et 3. Si vous vous remuez pas les jambons, vous courez droit à la catastrophe. Et si je vous contacte, c'est parce que... Spoiler alerte, Ça a merdé. Grave merdé. Dans cette série de vidéos, j'aborderai certains thèmes qui vous concernent. L'idée est de vous donner quelques informations sur ce qui vous attend avec le changement climatique. Bon, l'objectif, c'est pas d'être exhaustif, hein. j'ai fait ce que j'ai pu avec les archives auxquelles j'ai accès. Perso, je suis basé dans la ville de Lyon. Enfin, ce qu'il en reste. Donc j'ai essentiellement des informations sur ce territoire. Mais ça veut pas dire qu'elles s'habitent pas ailleurs, hein. Et puis on discutera de pistes de réflexion pour vous permettre d'agir. Du coup, voilà le deal. Je vous fais cette série de vidéos, et en contrepartie, vous vous bougez le cul et vous sauvez cette putain de planète Bon, après vous avez le choix. Hein. Vous pouvez continuer de tout miser sur la technologie, mais vous vous en doutez, ça sera pas suffisant. Ça sera Non, ça n'a pas été. Ce ne fut pas suffisant. Ces vidéos seront aussi l'occasion de vous faire comprendre ce que c'est de vivre à Lyon dans mon présent. Votre futur, quoi. Oui, parce que vous pensez sûrement que vivre dans le futur, c'est genre... Euh... Allô chérie, tu peux prendre la voiture volante, STP, pour aller chercher les enfants à l'école volante Eh ben non, pélo Y'a pas de chérie dans le futur, y'a pas de voiture volante, et y'a même pas de téléphone Ça, c'est un putain de morceau de satellite qui m'est tombé sur la gueule D'ailleurs, vous vous demandez peut-être comment j'arrive à communiquer avec vous alors qu'on a 150 ans d'écart. Eh bien, c'est grâce à l'acte, l'accélérateur de 40 temps sonique. Cette technologie a été développée par mon grand-père à l'époque où il travaillait au CERN. Son principe est plutôt simple, je vais vous expliquer. Larry Oui. Jingle Les chaons sont des particules composées d'un quark et d'un antiquark. D'après la physique quantique, les chaons neutres sont les seules particules dont la dégradation viole la symétrie CPT pour charge, parité, temps. Si on applique un tenseur d'accélération négatif, le pool de caons neutres se déplète, il ne viole plus entièrement la symétrie CPT, et donc... Ça, c'est la partie qu'a faite papy. C'est grave stylé. Ça, c'est la partie que j'ai faite. C'est... moins stylé. <coughs> fonctionnel, c'est fonctionnel. En tout cas, elle est presque finie, il me manque plus qu'un aimant à flux plasmatique et... Ah, oh, c'est une OPI niveau 3 en approche. Pure niveau 3 Je calcule le point de vue. Ça, ça veut dire qu'il y a un satellite de tourisme spatial qui est en train de s'écraser. C'est une super occasion pour trouver ce qu'il me manque pour terminer l'acte. C'est bon, j'ai les coordonnées. Ok. Vas-y champion. Sélection cratère de la perdue. Let's go Fais attention à toi, évite bien les charognards. Et, et pense à mettre de la crème solaire. Déjà fait. c'est bon. Michel Mito Quoi Bah... Il pense à mettre de la crème solaire. Déjà fait, c'est bon Ouais, Je sais. Bonjour Michel, qu'est-ce que ça a donné Rien. Je pense que les charognards étaient déjà passés. Ah oui, les charognards, c'est des espèces de sous-humains, hyper agressifs, presque des animaux. D'après Papy, ils bouffent même des cadavres. Mais le pire, c'est qu'il pille les épaves spatiales. Bref, il avait plus rien, à part... tada Un de fesses Ok. En plus regarde celui-là, c'est un de fesses spatial <rire> Ok, si tout se passe bien, je devrais bientôt terminer l'acte et vous envoyer ces vidéos. Et j'espère que ça vous fera bouger. Parce que vous savez déjà plein de choses sur le réchauffement climatique et la crise environnementale que vous traversez. Mais vous vous rendez pas vraiment compte des conséquences qui arrivent et de la vitesse à laquelle elles arrivent. Et puis vous aimeriez bien agir, mais vous avez l'impression que c'est trop tard et que vous êtes impuissant. Mais il n'est pas trop tard et vous n'êtes pas impuissant, ok Après 2020, vous avez même les conditions parfaites pour changer les choses. Avec la crise sanitaire, vous vous êtes rendu compte que les soi-disant verrous immuables des politiques n'étaient que des conventions qui sautent face à l'urgence. Alors maintenant, il faut leur rappeler l'urgence climatique et faire bouger les choses. Bon, ok, c'est mal parti, mais si on se bouge le cul tous ensemble, on pourra créer un meilleur avenir. En tout cas, meilleur que celui qui vous attend.